Moi, je suis Vincent de Goljac, euh, enseignant, chercheur, euh, clinicien. J'ai créé avec d'autres le réseau international de sociologie clinique. Et un des axes de travail de ce réseau, c'est de travailler sur l'articulation entre les enjeux sociaux et les enjeux psychologiques, psychiques. Et toi, Tom euh, Je suis Cosoke, je suis psychosociologue et psychothérapeute. J'habite et je travaille à Nantes. Mais en complément de ma formation de psychologue, je me suis toujours beaucoup intéressé à la sociologie, et en particulier à la sociologie clinique, avec l'ensemble des années. Alors, la part de social, mais... qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que contrairement à ce qu'on pense souvent, euh, euh, le social, ce n'est pas à l'extérieur de nous, euh, pas seulement, à l'intérieur de nous, dans les parties les plus intimes, les plus personnelles de nous-mêmes, dans nos sentiments, nos émotions, enfin, notre imaginaire, nos désirs. Euh, relations relation avec les autres, notre identité. Dans tout ça, il y a des aspects sociaux essentiels et qu'on ne peut vraiment les comprendre que si on prend en compte notre existence sociale, le fait que nous vivons en société, dans une certaine société, à une certaine place dans cette société, que nous évoluons dans cette société, que les autres évoluent aussi, que des événements surviennent dans cette société, qu'elle évolue, qu'elle se transforme au fil du temps. Alors moi j'ai commencé à travailler sur cette question depuis longtemps avec Max Fagesse en particulier, à qui je voudrais rendre hommage parce que c'est lui qui a été un peu l'initiateur de cette clinique de la complexité et de l'articulation du bio psychosocial dans sa pratique et puis dans nos recherches. Et j'avais travaillé sur l'idée de névrose de classe, qui était ma thèse avec lui, sur la genèse sociale des conflits psychiques et en particulier en prenant comme exemple les gens qui changent de classe sociale et qui sont confrontés à des habitus déchirés, dirait Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu parlait aussi de la violence symbolique des rapports sociaux. J'ai beaucoup travaillé sur une conséquence qu'il n'a pas vraiment abordée de cette violence symbolique, qui est l'incorporation de cette violence sociale et qui se traduit par exemple par le sentiment de honte lié à ses origines sociales, lié à la pauvreté. Et donc, il met en rapport les situations objectives des personnes et les répercussions subjectives de ces situations objectives. Et toi, Claude, je voulais te demander, parce qu'on a réuni donc, un certain nombre de psychothérapeutes, qu'est-ce que ça a changé, ça, dans ta pratique de psychothérapeute et Comment tu intègres cette part de social en nous, dans ta façon d'être psychothérapeute oh, C'est très important, hein, c'est une composante centrale. Euh... Puisque si on considère que la psychothérapie, c'est en grande partie un travail de compréhension, qui va permettre à la personne de se comprendre elle-même, euh, au lieu de percevoir son existence comme absurde, comme ridicule, comme honteuse, euh, de trouver un sens à ce qui lui est arrivé dans sa vie, aux choix qu'elle a posés, aux événements qui sont survenus, et puis aussi qu'elle fasse l'expérience d'avoir quelqu'un qui la rejoint vraiment dans son expérience de la vie, et de se sentir seule, avec tous ces questionnements existentiels, Et bien, il est évident qu'un psychothérapeute qui, en plus du reste, est capable de prendre en compte tous les aspects sociaux que j'ai dit tout à l'heure, va pouvoir aller beaucoup plus loin, aller beaucoup plus près de la compréhension réelle de cette expérience de vie. Et donc, le, le livre débouche sur une clinique de la complexité, c'est-à-dire comment on peut prendre en compte hein, cette dimension, cette social, psychologique, mais aussi corporelle hein, dans à la fois dans la théorie pour comprendre ces, comment ces différents enjeux s'articulent et dans la pratique en particulier de psychothérapeute. Donc on a fait appel à une dizaine de collègues qui sont qui ont pensé ces problèmes depuis longtemps et puis aussi à Nico Aillon, par exemple, une historienne pour savoir comment dans l'histoire cette question a été posée. D'où ce livre. La part de social en nous, sociologie clinique et psychothérapie avec un S.